Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo du sud de Tenerife à Callao-Salvaje. Dans cette vidéo, la question que je vous pose c'est 100% de trades gagnant, pourquoi pas vous Aujourd'hui, il me semble qu'il est évident pour la plupart des gens que faire 100% de trades gagnants, peut-être pas tous les jours, mais un certain nombre de jours lorsqu'on est trader, c'est quelque chose de tout à fait réalisable. En tout cas, je reçois de plus en plus de témoignages de personnes qui arrivent à ces résultats. Moi, j'y arrive, il y a pas mal de personnes qui y arrivent. Alors, il y a certains jours qui sont plus compliqués que d'autres, mais arriver régulièrement à faire 100% de trades gagnants, c'est tout à fait possible lorsqu'on fait du scalping. Alors, du scalping, qu'est-ce que c'est C'est prendre des trades très courts, prendre rapidement son bénéfice, mais c'est tout à fait faisable avec les techniques qu'on a aujourd'hui avec les plateformes de trading, avec les connexions internet rapides, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. En tout cas, c'est à votre portée si vous le voulez. Si vous cherchez encore des méthodes, si vous faites encore du day trading ou du swing trading et que vos résultats sont mitigés, je pense qu'il serait temps de songer à faire du scalping, à apprendre une méthode de scalping. Que ce soit ma méthode ou une autre, moi je vous encourage à essayer de trouver une méthode de scalping efficace. Aujourd'hui c'est tout à fait abordable, ma formation par exemple vous pouvez l'avoir pour quelques centaines d'euros, vous pouvez même payer en, quelques, en plusieurs fois en plusieurs mois. Donc, Vous avez un lien ici au-dessus vers ma formation, vous avez un lien en dessous de la vidéo également et vous verrez que les prix sont tout à fait abordables et que vous aurez récupéré très rapidement votre investissement une fois que vous aurez Vraiment acquis cette manière de trader qui vous permettra de faire 100% de trades gagnants de manière régulière. Donc aujourd'hui le scalping, après 10 ans d'expérience en trading, après avoir acheté pas mal de formations et avoir testé différentes méthodes, c'est pour moi la méthode la plus facile à apprendre, la plus rapide à apprendre. Il faut juste un petit peu de discipline, mais c'est à la portée de tout le monde. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, un enfant de 10 ans peut y arriver. Donc je pense que vous aussi vous devriez songer à faire du scalping, à apprendre le scalping, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, être stressé et être 10 heures devant son écran par jour, non, une ou deux heures par jour c'est tout à fait suffisant. Si vous tradez par exemple le DAX, vous pouvez commencer à 5 euros le point et couper vos positions rapidement après 10, 15, 20 euros de gains et répéter cela pendant une heure par exemple et vous verrez que vous arriverez à faire euh, euh, des gains de 200 à 500 euros par jour après un, un certain temps d'expérience et lorsque vous serez à l'aise avec ce type de trading, eh bien, vous pourrez passer à ce moment-là non plus du mini DAX mais le DAX complet à 25 euros le point et là vous allez voir votre compte qui va bien sûr grossir fortement en traitant euh, ce type de marché en scalping et en arrivant à faire 100% de trades gagnants. Donc je pense que vous devriez sérieusement songer à cela si vous n'avez pas encore euh, de bons résultats. Moi je reçois régulièrement des résultats de mes étudiants donc, qui me montrent comment ils progressent d'abord dans le compte démo avec ensuite un petit compte, euh, un petit compte euh, réel et je suis très satisfait de voir bien sûr ce genre de choses. Si vous êtes un de mes étudiants, je vous encourage à m'envoyer également vos résultats et je partagerai ces informations. Ça fait plaisir à tout le monde, il y a même des étudiants qui me demandent de partager euh, leurs résultats. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, le scalping est la méthode qui vous convient. En tout cas, je vous encourage à y songer et si vous n'êtes pas encore convaincu, eh bien Essayez ma méthode de, de scalping. Euh, vous avez donc un lien ici en dessous et en, en dessous de la vidéo, et je pense que vous serez tout à fait satisfait de m'avoir écouté, d'avoir écouté mes conseils. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la, ça me fera plaisir, ça m'encouragera à faire euh, d'autres vidéos. Et si un jour vous venez à Tenerife, eh bien prévenez-moi et si vous voulez acheter un appartement à Tenerife avec les gains que vous aurez fait avec euh, euh, ma méthode de scalping, et eh bien ça me fera encore plus plaisir. Je vous aiderai à trouver l'appartement de vos rêves. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube C'est le moment. Inscrivez-vous ici en dessous, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un email un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.